bonjour aujourd'hui nous allons voir comment afficher un objet avec la méthode magique str donc là on part d'un exemple donc on a une classe rectangle euh, on a deux instances r1 r2 et euh, on demande à la première instance de se présenter donc on appelle cette méthode ci et à la deuxième instance de se, pré à la instance de se présenter donc là j'exécute le code voilà on a l'affichage de ce code là, donc qui correspond, Donc, quand on fait R1 se présenter, on a exécution de, de cette méthode, et donc il y a écrit, je suis un rectangle, largeur, hauteur et surface, puis idem avec le deuxième rectangle Alors Nous, ce qu'on voudrait, c'est, voilà, ici on voudrait plutôt faire quelque chose, comme print R1, tout que se présenter. Voilà, on a envie de faire ça. Alors si on exécute ça comme ça, on obtient donc euh, maintenant on a l'affichage par défaut quand on, on affiche un objet. Alors cet affichage par défaut, euh, il peut être modifié donc si on utilise justement la fameuse méthode magique str. Donc on va la définir. Donc c'est underscore underscore str underscore underscore. Après on met le self comme d'habitude deux points. Et alors cette méthode là, il faut qu'elle retourne un texte. Et c'est ce texte-là, donc euh, quand il sera retourné, euh, voilà, il sera affiché par euh, print. Donc on fait un return, et on va s'embêter, je vais faire un copier-coller de ce texte-là. Donc dans un premier temps, on va faire je suis un rectangle pour regarder ce que ça donne. Donc j'exécute. Donc là, on a le premier appel, donc la print R1. Maintenant, au lieu d'avoir l'affichage par défaut, on a l'affichage du texte je suis un rectangle qui correspond à ce texte-là donc on a, on a réussi donc à, à appeler implicitement donc sans euh, le nommer euh, explicitement donc cette cette méthode qui s'appelle underscore underscore str underscore underscore donc c'est une méthode magique donc il nous reste à ajouter donc toute la suite de la présentation euh, du rectangle alors pour faire ça on va concaténer euh, voilà on va rajouter donc la suite du message donc là je fais un copie de tout ça je vais à la ligne alors quand je vais à la ligne donc on va mettre un backslash pour dire que c'est pas euh, c'est pas la fin de, de l'instruction donc on ajoute ma longueur est ici on a une virgule donc on va rajouter un plus ensuite euh, si on laisse ça comme ça on va avoir une erreur parce que euh, large, self largeur c'est un int donc un entier et si on cherche à l'additionner à, à une chaîne ça ne va pas un texte donc on va le convertir en chaîne on va mettre un str voilà on va déjà regarder ce que ça donne Donc on va avoir un petit souci d'affichage ici on va regarder voilà donc ça nous donne je suis un rectangle et ma largeur est 5 alors là on a deux soucis on a déjà le est, il n'y a, a pas d'espace hein. donc euh, tout à l'heure quand, quand on faisait un print la virgule introduit un espace. C'est le séparateur par défaut qui est un espace. Donc là, on va rajouter l'espace ici, à l'intérieur du texte. Et il va falloir aussi rajouter un retour à la ligne. Donc ici, on va dire voilà, on va rajouter. Bon, je vais faire en dehors, on a pu mettre à l'intérieur. Donc un anti n. Alors, hop. Voilà, str de self de largeur. Je suis en train de me poser la question pourquoi c'est vert comme ça. On va exécuter. Voilà. Donc là, ça fonctionne correctement. Donc on a bien, je suis un rectangle, le retour à la ligne. Ici, la ligne continue. Hein, euh, et on a donc ma largeur est euh, largeur. Euh, ici, on va rajouter ça. On va continuer. Hein, on va dire... Maintenant il faut qu'on rajoute encore ma hauteur est. Voilà, je copie ça. Et puis on va aller encore à la suite et ma surface est. Donc là j'ai tout mis. Il va falloir que je donc on rajoute les opérateurs plus un texte donc, qui est égal à la conversion de self de la hauteur plus un texte qui est égal à self de l'appel de la méthode du résultat de l'appel de la méthode surface qui est ici après on rajoute notre retour à la ligne pour ici et voilà le fait qu'on finisse notre ligne ici donc là on a tout ce texte là, donc on va vérifier que ça fonctionne bien voilà on y va, donc là on a notre, notre résultat, alors ça fonctionne presque bien vous voyez on a voilà, je rajoute les espaces. Voilà, j'y suis arrivé. Donc là, arrivé à ce stade, bah, euh, on est OK. Donc on a, on a fait un appel, on a bien réussi à remplacer euh, l'appel à la méthode se présenter hein, euh, par un print. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est plus facile à retenir. Hein, pour l'utilisateur, la classe, il lui suffit de faire print R1 plutôt que de savoir qu'il faut, euh, qu faut appeler une, une méthode qui s'appelle se présenter donc euh, voilà on a réussi notre, euh, notre mission euh, alors ici on a des choses un peu redondantes hein. on voit qu'on a du code qui euh, qui se ressemble c'est à dire que si euh, on change quelque chose ici il faudra penser à le changer euh, ici donc ça c'est euh, un peu embêtant alors l'idée plutôt que de garder ce code qui est un peu euh, dupliqué, ce serait de dire bah ben là si je veux conserver la méthode se, pré, euh, se présenter, bah là on va faire un, un self. Je vais y arriver. Self. Donc underscore underscore str. J'oublie pas de mettre encore underscore underscore. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante parce que c'est un appel de méthode et je ferme mon print. Et là, tout ce code-là, j'ai pu le mettre. Donc là, normalement on va avoir voilà le même résultat donc le premier résultat c'est le print ici donc ça c'est commenté on n'a plus besoin et ici c'est si on veut conserver la méthode se présenter vaut mieux rester avec euh, du code comme ça et si au final on n'a pas besoin de cette méthode se présenter ben, on peut simplement la supprimer et là dire maintenant ce qu'on fait c'est on fait un print r2 on teste si tout fonctionne et donc, on a le résultat qu'on avait au début, sauf que maintenant, on utilise une méthode magique, la méthode magique str, qui nous permet d'avoir une utilisation beaucoup plus fluide de notre, de notre classe. Euh, oui, avant de finir, euh, ici, euh, j'ai utilisé des, donc des concaténations de chaînes avec des plus, avec des str, etc. On peut écrire ça avec une f-string hein. ça, ça sera un peu plus euh, fluide. Mais bon, pas, c'était pas le, le but de la vidéo. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.